Oh. Reçois l'honneur, Dieu puissant et glorieux. Reçois l'honneur, Dieu de miracles. Reçois l'honneur, Dieu merveilleux. Reçois l'honneur, faisère de choses extraordinaires et incomparables. Ce soir, nous te bénissons. Ce soir, nous t'élèvons. Ce soir, nous t'exaltons encore. Toi, le rocher de tous les âges. Toi, le Dieu bon. Toi, le Dieu puissant. Toi, le Dieu parfait. Toi le Dieu qui crée de l'invisible, ô oh Dieu, et qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles étaient, ô oh Dieu. Reçois l'honneur Jésus de Nazareth, reçois l'honneur toi le Dieu puissant, toi le Dieu exalté, toi le Dieu qui est digne, toi le Dieu qui est puissant, toi le Dieu qui est fort. Toi le Dieu qui est majestueux Merci, Seigneur. à toi la gloire Seigneur Jésus Ce soir nous te bénissons encore oui, Ce soir oui, nous, oui, nous te lévons encore Ce soir Merci, nous élèvons ton nom merveilleux Merci, Ton nom qui opère dans l'invisible oui, Et qui opère oui, dans, oui, dans oui, le visible Porte élevé vos lenteaux les portails éternels Que le roi des gloires fasse son entrée. Porte élevé mon superbe avec la joie dans mais, mon cœur, je viendrai louer le bouger. Seigneur. Je dirai, voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Je j'entrerai, j'entrerai. Rétanter en lieu que ce chant, que, que ce, ce chant. chant. Parce que toi seul, Seigneur, tu mérites de recevoir notre louange. toi seul, Éternel, tu mérites d'être adou au adou marie adou marie adou marie adou marie adou marie adou marie adou nous adou marie adou nous te louons à ma mère, programme de nous avons oh, besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Dernier régnant, Seigneur, oh Dieu. Yalomare bosete, mata korodosita, brequedo sete nemaika, raba kerodosita, matakoramaika, reba. Mè te corodosita. Oh Jésus. Ce soir, nous te bénissons. Ce soir, nous exaltons ton réel encore, oh Dieu. à toi la gloire. À toi la puissance. A toi l'autorité pour les siècles des siècles Reçois l'honneur Jésus Reçois l'honneur Seigneur Reçois l'honneur Jésus La grande prière qui monte dans mon cœur cœur de ton ciel vers sur moi Fais-le moi pour ta gloire, pour ta gloire. À jamais, que chaque jour je me à tes pieds, à tes pieds Seigneur offris ma vie en sacrifie comme un parfum de bonheur bon qui s'offre à chaque instant jour, à chaque heure que, que tu donnes Quand il y aura la vie, oh, quand il y aura la vie, Seigneur, dans ce dans corps. Ce corps oh je, je ne cesserai pas. Coro do sete my god Brae ker yo dosita na my god Make re dosita na my Bere dosita Mante coriado mirado marekero na baba, mantekere dosita Seigneur, nous avons besoin de toi. Encore, nous avons besoin de toi. Pires, nous avons besoin Faire de Faire toi, Seigneur. En Seigneur Entends-nous ce soir, oh Dieu. Change nous, traite, nous, de la laite, nous encore, oh oh Père. Transforme-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, précieux Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, ô oh Dieu. Plus de toi, plus de ton toucher céleste. Oh mon Dieu, mon maître. Mon Dieu, mon maître. Mon Dieu, rébaccaire dans le site. M'antateur, râbée, rétériodoncita. Mantecorro dans le site. Mare a -do Miquero dosita. Miquero à la Raba, de redocete, mete kentimente maika. Reque re Mire que re gainocita la marache. santé re redocete manasa. Inte que re de sita na maika. Debe docete, mi viadosa. Mire que re odocita na maika. de le Dieu puissant, le Dieu glorieux, fais le prodige, Père et Coronosa, Matéterodainosa, Mire de Cité, Requeno, Rekatario d'Assa, Mère Rio de Cité, Requérion d'Assa, Requérion d'Assa, Mère et Radaciada, Bekéré d'Assa, Requérion d'Assa, le papa, le papa, le le bosete, le le le le le le le le le coron de sita, ma ta coronosetémaika, mémosita la maïka, réba baba baba, et babaiké, rébossé t'émaïka, et kéter de sita, m'a ta coronosita, mamaïka, réba baba baba, et kérodosita namaika, oh Jésus avec toi, Seigneur. Il n'y a que toi, maître, il n'y a que toi, puissance il n'y a que toi, faisant de prodiges et de miracles, sa part et son nombre. Reçois l'honneur ce soir, ne pas santé, Ouais, <languant> c'est toi que Oh Jésus, c'est toi, c'est toi, c'est toi que nous voulons encore ce soir. Touche-nous, oh Dieu, là, Dieu de l'impossible, Dieu de prodiges, Dieu de, de, de toute mes Dieu élevé, Dieu exalté, merveilleux sauveur, merveilleux maître, Sois béni ce soir, sois exalté ce soir, sois adoré ce soir, sois célébré ce soir, Sois loué ce soir, sois exalté ce soir, sois honoré ce soir. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Rekota Santa Baba, Berenosita, Reba kero dosya, mete kero da. Reba baba rebo sate maike, ke. Ike rada ba sa, mete raba kero dosa. Mare kero dasia ne. Reba raba baba, mere bere dosete. Mira Keri odosa, mire Kera daika, mate Keri odosa, ente Keri odose riba baba, bente dado sa, ente Keri odosita, riba, riba baba, bente rodosete, ente Keri oh, tu merci Jésus, merci Jésus, raba Kero dosita, merci Jésus. Le lion de la tribu de Judas le lion de la tribu de Juda, Recoba, de de de Oh, nous te bénissons, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Seigneur, que je suis sur nos vies, Seigneur. Oh, l'Iba, Babo, Merci, Père éternel, Oh, Yeso. Oh parce que lorsque tu es présent éternel, lorsque tu es présent éternel, Maria tu, dosa. Lorsque tu es présent l émanca. L émanca. O, kéré, oh Jésus. je te bénis, merci, parce parce te bénis je te bénis ce soir je courant. te bénis ce soir nous te bénissons ce soir nous te ce soir nous t'exaltons ce soir nous t'exaltons ce soir. Mon âme soupira, près toi et mon esprit, et mon esprit, esprit. esprit en moi t'écherche, toi. No. Merci de fortifier, me oh Dieu. merci de fortifier Seigneur, au revoir, et papa, je vis pour t'adorer. Je viens pour t'adorer, Seigneur. Je, veux, frère, je dis à mon âme, mon éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Descendez sur nous tous. Oh, de la restauration. Merci pour le souffle de l'inspiration. Merci, merci que que je Seigneur. Je cœurs, Seigneur. Merci précieux Saint-Esprit. Merci, merci pour, pour le toucher merci dans les cœurs Pour la pire, guérison pire, de cœur. Pour la délivrance de cœur. Pour la restauration de cœur. Oh, merci Seigneur. Comme une terre à intérieur après l'eau du ciel nous appelons la Rosée, de ta grâce et Frère, la et c'était les baïcas, les papabakérés de sita, batacorados à do baita, papa papa, bédocita la manasete, requetoria de la manassa, et t'ékerio la Mata dosita na maika, reba ba ba ba, meke dosita, me te korio dosita, matakoro dosita, meke dosita na maika, me te ba dosita, ba ba ba, Maïka, les baba les cotos les baba Seigneur merci, ma Merci Seigneur, parce que ce soir, les fortes et Rebosata secoules, et nous amènons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de Christ. Rebaba, Rebabosate, sate, mi corodosita, me keredosita na Rebaba, me keredosita, mi rodosita, ikente Rebaba, Bekere dosita na Et inte koria dosita, inte ro dosita, Reba ba, Bekere dosita na maika, inte koria dosita, Reba ba dosita na maika, inte koria nasia, Reba ba ba ba, Rebo Re baba baba, Bekele dosita, Itekaria, Re baba, Re bosete, Itekerosa, Re baba, Re bosete, Itekaria, Ribar, Re bosate, Itekerosa. Oh merci Seigneur, merci Seigneur, merci, Seigneur. merci pour l'intérieur du chanté, Mirerosita na maiga, Re baba, Re bosata. Et te coura nos yeux, la papa papa, la température, reborsate, irra malasse, regardez Rababababa, papa, nous sita Namaka, Rabagor nous matakoria, Rebo sater, Manta coria, Rekato sita, Miro sita Namaka, Rababababa, Rekato soto coria, Et là, le Rekatirodo sita. Oh Seigneur, je te bénis Seigneur, Oh, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je je Dieu se et, lever et, lever et lever le prédateur le Dieu, me dans la ville, Seigneur, me dans les rues, Seigneur, me dans la cité, Seigneur, me dans les maisons, Seigneur, me dans les familles, Seigneur, me dans la ville, oh Dieu que les faux terrestres, les poteaux d'idolâtrie soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés, que les poteaux d'idolâtrie soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés, et que le feu de l'éternel descende. Que le feu de l'éternel descende, descende dans la vie. Et lui a invoqué le feu de l'éternel. Et le feu de l'éternel est descendu. Que le feu de l'éternel descende dans la ville. Afin de consumer les œuvres des ténèbres, les œuvres de l'idolâtrie, de l'indifférence, de la résistance à l'évangile, de le refus de Christ, du refus de l'Église, du rejet de l'Église, des œuvres de la mollesse, des œuvres de des confusions, des que des péchés, des débauches, que le feu de l'esprit s'allume, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres des enchantements, des envoûtements dans de la ville, que le feu de Dieu descende, que le feu rébaba, de que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu descende, Ta corona sitta, mare de sitta na my God, reba vosanta, mike na my rava na coria, nous brisons les œuvres du fort de la ville. Au nom puissant de Jésus. nous puissons les œuvres du fond de la ville. Dieu Au nom puissant de Jésus. Dieu Au nom Dieu puissant Dieu de Jésus. Dieu oh, merci Seigneur. Merci, santé. Oh, reba, santé. Manta, kérodosita. Mante, Coradosia, Mere, dosita, Reba, Baba, Bere, nous brisons ces œuvres, au nom puissant de Jésus, que les âmes soient libres, que les âmes soient libres, que les guerres soient vos Manta que le refus de Dieu transmis génération après génération, que l'incrédulité, la résistance à l'Évangile transmise génération après génération, soit brisée de cœur ce soir, au nom de Jésus, que l'indifférence, le rejet de l'Église transmis de génération en génération, soit brisé dans les cœur ce soir, au nom de Jésus, au au nom de Jésus, nous paralysons le pharaon de la ville, nous paralysons le pharaon de la ville, au nom de Jésus, nous paralysons le pharaon de la ville, au nom de Jésus, nous, nous le paralysons, nous le paralysons, nous le paralysons, nous le paralysons, au nom de Jésus, libère les âmes, libère les âmes, libère les âmes, âmes. toi le prince de la ville, nous t'ordonnons, au nom de Jésus, de libérer les âmes, de libérer les âmes. Libérez les armes, de libérer les armes, de libérer les armes, de libérer les armes au nom puissant de Jésus. Manta kero dosita. Ire dosia. Manta dosita. dosia. Mi dosita Oh merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci merci Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci Seigneur de gloire, merci Seigneur de gloire, merci, merci, merci Seigneur Jésus, merci Dieu de nations et de peuples sans fin et sans nombre. merci Seigneur Jésus, merci Roi des nations, merci Roi de tous les âges, merci Roi de tous les âges, oh merci Jésus, oh merci Jésus. Oh, merci, merci, merci, jésus oh allé allé merci, merci, merci Jésus. Merci Jésus de tout cœur. Merci Seigneur. Merci, jésus. merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de merci, tout cœur. Merci Jésus. Merci, merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci Willy. Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Je crois en Alors, Dieu. Merci, oui.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 Et de façon connectée, bonsoir, bienvenue à vous à notre culte du soir à l'école de la sagesse. Aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse de la foi. La sagesse de la foi. Ce que j'avais préparé, mais depuis qu'on était en train de prier, le Seigneur a changé mon message. Il a changé mon message. Voyez-vous. Lorsque le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte, assujetti et soumis à toutes sortes de travaux et de durs labeurs, il criait à l'Éternel. Cela a duré 400 ans de souffrance, d'esclavage et de servitude, criant à Dieu, implorant pendant 400 ans. Quelle honte Face aux Égyptiens Mais où est votre Dieu Vous criez à lui pendant 400 ans Peut-être qu'il s'endort Peut-être qu'il ne vous entend pas C'est comme quand Élie Était face au prophète de Baal et d'Astarté, Eux criaient Ils se, il se taillaient. Élie leur demandait de crier encore un peu plus Peut-être qu'il est en voyage Baal dort peut-être qu'il est en voyage La même ironie les Égyptiens le montraient, déclaraient cela vis-à-vis -vis du peuple d'Israël. Plus le peuple criait à Dieu, plus le peuple se montrait scellé et fervent pour leur Dieu, plus les Égyptiens assujettissaient ce peuple et le faisaient croupir sous les durs labeurs des travaux, des durs maisons, des travaux affinissants pour leur montrer que votre Dieu n'est rien du tout. Il n'est rien, il ne vous entend pas Il ne vous voit pas Il ne vous écoute pas Il est insensible, c'est un Dieu méchant Qui plus est, il ne vous aime pas Et au-delà Ils ont poussé le toupet même en disant Peut-être qu'il n'existe pas Ça c'est Face aux Égyptiens Imaginez aussi Les enfants Qui sont nés Des parents Des enfants qui sont nés des parents, des enfants qui naissent, ils trouvent leurs parents esclaves, eux-mêmes ils deviennent à leur tour esclaves, mais ils remarquent que les parents continuent tant bien que mal à prier, à implorer, à crier à ces dieux. Eux-mêmes ils, ils sont entrés dans la moule, ils sont entrés dans le rythme influencé par la dynamique de groupe pour crier, pleurer, implorer l'intervention divine. 20 ans se sont passés. 50 ans se sont passés. 100 ans se sont passés. Eux-mêmes aussi sont devenus vieux. Et dans l'entretemps, il y a eu une troisième génération. Troisième génération née sous l'esclavage. Qui regarde les grands-parents Qui regarde les parents Eux-mêmes esclaves. Mais les grands-parents et les parents continuent à prier leur Dieu. Les troisième génération se retournent et demandent, « est-ce que vous êtes fous Comment c'est Dieu si réellement il existe Comment il peut tolérer de telles situations Pendant combien de temps grand-père tu pries Grand-père répond, mon fils, ça fait 200 ans que je prie. Ah Ça fait 200 ans que tu cries à ce Dieu et la situation n'a pas changé. Il se retourne, il regarde à son père. Papa, ça fait combien de temps que tu pries Papa lui dit, mon fils, ça fait 100 ans. Ah, ça fait 100 ans Qu'est-ce qu'il en est le grand-parent et le père lui disent, non mon fils, l'éternel c'est un Dieu qui écoute, c'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui est patient. Nous lui faisons confiance, nous savons qu'un jour il réagira, un jour il nous sauvera. 200 ans, c'est son passé. Lui-même, la troisième génération arrive à 100 ans, mais dans l'entretemps, il a aussi eu son tour à avoir aussi des enfants. Il se retrouve... Avec le grand-parent, le parent Lui-même, 300 ans Il a des enfants Il entraîne les enfants dans la même dynamique de prière Nous comptons sur Yahweh Nous nous attendons à Yahweh Un jour, l'esclavage de l'Égypte ce se sera Et la quatrième génération se tourne vers le papa Papa, ça fait combien de temps que tu pries, ce si Dieu là Mon fils, ça fait 100 ans oh! Il se retourne vers la deuxième génération Grand-père, ça fait combien de temps que tu pries Mon petit-fils Ça fait 300 ans que je prie Oh, il est long, je veux aller grand-père Ça fait combien de temps Petit-fils, ça fait 400 ans 400 ans de prière 400 ans de crier à Dieu 400 ans de souffrance mais rien ne se passe. Rien ne se passe. Cette quatrième génération, c'est la génération de Moïse. À un moment donné, il y a une génération qui s'est dit, non, assez, c'en est assez. Et c'est la génération de Moïse. Bien qu'étant chez les pharaons, la quatrième génération a entendu en disant que non, nous voyons qu'il y a un nuage qui s'élève dans les cieux bientôt l'intervention divine va arriver, mais tellement nous attendions cela, que non, ça n'est assez, nous devons prendre les armes. La quatrième génération, Moïse s'est levé, avant le temps requis. il a voulu révéler le compte, amener une révolution, une révolte par les armes, par les armes en disant, assez c'est assez. Il est allé, il a tué un Égyptien, il a vengé, mini, la honte, la, la, la colère de 400 ans de souffrance sur un seul homme. Il a déchiré l'Égyptien. Comme David déchirait l'ours et le lion, Moïse a déchiré l'Égyptien. Mais quelle était l'influence du pauvre Égyptien face à 400 ans de galère imposée par Pharaon et derrière lui toutes les divinités égyptiennes Quelle méchanceté, quelle rancœur Moïse s'est levé. Il s'est levé avant le temps contre un système. Mais il ne savait pas que derrière ce système-là, il y avait des esprits, il y avait des puissances qui s'élevaient. Et la terreur l'a saisi. Moïse a dû fuir, aller au loin. Et une génération qui devait se lever, train dans la révolte et la rébellion pour arracher leur indépendance. L'indépendance, la révolution, a été tuée dans l'œuf. Moïse le litère qui a suscité un espoir, finalement un espoir avorté. Lui-même s'est enfui face à la terreur, face à la peur. Comme Pierre, il est sorti du bateau, il voulait affronter l'impossible, réaliser l'impossible, mais face au vent fort, face à la terreur, à l'impétuosité du vent, Pierre a sombré, a coulé. La même chose, Moïse s'est enfui. Parce que lorsque l'ennemi, il sent que quelqu'un veut sortir de l'esclavage, il resserre le dos autour de la personne. Moïse s'est enfui, Mais ce qu'il ne savait pas, la sa fuite était orchestrée par le Dieu puissant. Parce qu'il y a toujours un temps que Dieu fixe pour la libération des captifs. Il y a toujours un temps que le Seigneur a fixé pour la libération d'une nation, pour la libération d'un pays, la libération d'une ville, la libération d'une famille, la libération d'un homme. Quel que soit le temps, quel que soit le temps, il y a un jour que Dieu a prévu. Moïse, il part, Dieu le prépare, Dieu le forme, Dieu se manifeste à lui pour lui montrer que je suis l'éternel, le créateur, je suis tout-puissant. Dieu lui montre sa puissance il faut montrer que ma puissance est supérieure à la puissance de l'Égypte. Moïse était un prince. Il savait la magie, la sorcellerie égyptienne. Fort possible, il a été initié. Il fallait plus fort que ça. Il fallait que Dieu lui montre, c'est moi. Dieu est apparu à Moïse sous le buisson ardent. Le buisson brûle, mais il a pas consumé. Il n'est pas consumé. Moïse dit, qui Dieu Il dit, c'est moi, je suis. Ah, c'est toi, je suis. Ok, je t'envoie, va libérer mon peuple. Moïse retourne libérer le peuple. Mais lorsqu'il revient, il ne revient plus seul. Il est sorti seul, mais il revient avec Dieu. Pierre est sorti de la barque seul, mais il est revenu avec Jésus. Alléluia. Dans ta recherche pour l'expansion de ta vie, pour entrer dans ton territoire de bénédiction et de destinée. Pour changer ton avenir, ta vie et ta maison, ta famille. Tu as l'impression de te battre seul pour l'instant. Tu as l'impression de lutter seul pour l'instant. Tu as l'impression d'être incompris, abandonné, arrêté. Comme Moïse a été incompris. Tous les libérateurs ont toujours été incompris au départ. Aucun libérateur n'a été applaudi par tout le monde au départ. Surtout si la révolte est tuée dans l'œuf. Moïse est sorti seul, mais il est revenu avec Dieu. Il revient avec Dieu. Tous les efforts que tu consommes, cherchant la face du Seigneur, cherchant des solutions, je te dis qu'un jour, la puissance du Saint-Esprit va te revêtir. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui pour toi. La puissance du Saint-Esprit te revêt, te remplit Afin que tu retournes là où tu as été amené à fuir Tu retournes dans le lieu Mais cette fois-ci tu ne seras plus seul Tu seras avec Dieu Il sera de ton côté Et Dieu fait en sorte pour ne pas que Moïse ne soit plus seul Il a mis une équipe autour de Moïse ça a commencé avec les membres de sa famille propre, les voisins et les autres. Ils se sont assemblés et Moïse devait leur amener à croire que je rencontrais le Dieu puissant, le Dieu d'Abraham. Je l'ai rencontré. Il dit Montre-nous que tu l'as rencontré. dit Vous verrez. Accompagnez-moi chez le Pharaon. Il accompagne chez le Pharaon. Il lance le bâton qui devient un serpent. Les magiciens de Pharaon disent aussi Oh, ça serait à Moïse. Il lance la tour. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, le serpent de Moïse avale leur serpent. Pour montrer que la puissance de Dieu est plus grande que toute autre puissance. Oui, toi homme, tu peux transporter la toute puissance de Dieu. Parce qu'au travers de Moïse, c'était la libération de toute une nation, de tout un peuple. Qui sait, derrière toi, il y a une libération de toute une famille, de tout un peuple, de tout un continent. Par un seul homme, par un seul homme. Pas un seul homme, un homme de destinée. Moïse démontre la puissance de Dieu. Là où Moïse était limité, Moïse s'attaquait aux hommes. Mais là où il était limité, Dieu dit à Moïse, tu étais là, tu as affronté seul physiquement. Tu n'avais pas suffisamment d'armes pour affronter les esprits qui contrôlaient l'Égypte. C'est pour ça que tu as été amené à fuir Parce que tu as senti dans ton esprit Ici il y avait des forces contraires Qui me dépassaient Qui étaient plus fortes que moi Mais comme tu reviens Et je suis avec toi C'est maintenant mon onction qui va combattre pour toi C'est comme ça il a dit à Josué Ce n'est ni par la puissance Ni par la force Mais par mon esprit Dit l'éternel des armées Et l'éternel a commencé à juger les divinités de l'Égypte. Les catastrophes se sont accumulées en Égypte. Dieu les jugeait. Imaginez, si le peuple n'avait pas de révélation, ils auraient pu crier à Dieu, arrête les catastrophes, arrête le mal, arrête le criquet, arrête la mort. Ils auraient pu crier, arrête la mort. Mais comme le peuple, par Moïse avait reçu la révélation que c'est Dieu qui frappait les Égyptiens. Le peuple se concentrait ensemble à gaucher pour être protégé. Seigneur, protège-nous. Nous attendons notre libération. Bien-aimés, certaines catastrophes qui peuvent arriver dans le monde, dans les environnements, ce n'est pas que le diable qui est derrière tout. Dieu aussi peut frapper parce que derrière ce qui est physique, il frappe les divinités qui sont derrière de fois que nous, nous ne connaissons pas. Nous, nous ne connaissons pas. Prions avec la révélation divine. Cherchons la révélation de Dieu. Qu'est-ce qui se passe derrière cette situation Es-tu là, Seigneur, ou tu n'es pas là Cherchons la révélation divine. Parce que nous risquons de combattre Dieu alors qu'il est en train de travailler en notre faveur. Dieu frappe. Le jugement de Dieu est une réalité. Dieu a frappé, un à un, les divinités égyptiennes jusqu'à les réduire. La dernière divinité que Dieu a frappée, c'est la mort. Jusqu'à libérer son peuple et son peuple est sorti. Son peuple est sorti. Oui, les catastrophes peuvent arriver, mais le voir derrière les catastrophes, c'est un jugement que Dieu prononce contre les esprits. Un jour, il y a un jour de libération. Il y a un jour de libération. Moïse se lève avec le peuple. Il sort avec le peuple. Lorsqu'ils sortent, ils entrent dans le désert. Sortis de l'Égypte, les portes de l'Égypte se sont ouvertes devant eux. Les divinités ne pouvaient plus résister. Les portes se sont ouvertes. Ils sont sortis, entrés dans le désert. Pharaon qui ne lâche pas facilement et les a poursuivis. Mais comme c'était Dieu qui avait orchestré toutes choses, Dieu a défendu son peuple. Mais dans cette marche de Dieu avec Moïse, Moïse a appris l'obéissance et la soumission, à obéir parfaitement ce que Dieu lui disait. Quand Dieu lui disait, fais ceci, il le faisait. Donc cette recherche de l'émancipation, de sa libération, Soyons soumis au Seigneur. Soyons soumis au Saint-Esprit. Marchons avec Dieu. Marchons avec Dieu. Comment un homme, Moïse, il connaissait la puissance de l'Égypte qui l'a fait fuir. Il rencontre une divinité sur une montagne qui lui dit, va, je t'appelle. Va libérer mon peuple. Il se lève, il va. Il a reçu la foi. Voyez-vous à un moment donné de la vie d'un homme Lorsque les situations deviennent extrêmement compliquées Lorsque l'adversité est paraître plus puissante que soi C'est que Dieu donne à l'homme qu'il veut utiliser Il lui donne le don de la foi Le don de la foi C'est au-delà de ce qu'on dit La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu Ça c'est le don que le Saint-Esprit donne à l'homme pour braver l'impossible, Dieu a donné à Moïse le don de la foi. vas -y. Moïse pouvait se présenter devant le Pharaon. L'Égypte s'ouvre. Les portes de l'Égypte s'ouvrent. Le peuple sort avec Moïse. Mais le peuple n'est pas sorti à vide. C'est un, un peuple nombreux qu'on ne pouvait pas compter qui est sorti. Mais avec de l'or, avec de l'argent. Bien aimé, lorsqu'on sort de la captivité, on ne sort pas les mains vides. Dans le moment le plus difficile de ta vie, où tu as l'impression de tournoyer en rond, tout ce que tu fais, ça te sera utile à un moment donné. Ça te sera utile. J'ai appris à jeûner, à jeûner, à jeûner, à jeûner, à jeûner, à prier pendant les moments les plus difficiles de ma vie, à chercher la face de Dieu de nuit, d'éveiller toujours en étant dans toutes les veillées de l'église pendant les années les plus sombres de ma vie, pendant sept ans, pendant sept ans, pendant tout ce temps-là, tout ce que je faisais, ça concourait à mon bien. Dieu me préparait, Dieu me revêtait, Dieu me remplissait. On ne perd pas dans les moments les plus difficiles à s'accrocher à Dieu, à chercher Dieu. C'est un investissement, c'est un investissement qu'un jour tu verras le bien fondé de toutes ces années de galère. Dans la galère, on apprend à la gestion. Avoir un peu d'argent, comment payer toutes les factures avec un peu d'argent On apprend, on apprend, on apprend. Je me rappelle, j'avais même un petit studio, un petit studio qui n'avait pas du tout de, de salle de bain, de salle de touche. Un studio je louais, mais qui n'avait pas de douche, en plein Bruxelles. Mais posez-moi la question comment tu te lavais La débrouille. La débrouille. Mais tu étais soigné, costume, cravate, la débrouille. Dieu apprend, apprend, apprend, avec le peu que tu as à gérer, le peu que tu as. Tu deviendras maître dans le management sans avoir été dans les grandes écoles de management. Dieu t'apprendra. À vivre avec le peu et à rentabiliser avec le peu que tu as. Dieu t'apprendra. Dieu t'apprendra. J'ai appris, pendant les temps de galère, à préparer, à préparer, à imaginer, à avoir des idées pour imaginer des repas. J'ai appris à être top chef pendant les années de galère. Je n'ai pas été à l'école de Top chef. Tu prends une sardine, tu prends un poivron, tu mélanges le tout avec la pâte, les pâtes et tout. Tu crées. Omelette au poivron, omelette au lardon, omelette. Tu mélanges tout. Dieu te donnera la créativité pendant des temps de galère. Et tout cela te sera utile. Te sera utile. Moïse ne sort pas vide, il sort avec le peuple avec des années d'expérience, un peuple qui a appris à travailler à bâtir des pyramides. C'est ce peuple là qui plus tard bâtira le tabernacle et le temple de Salomon. Où est-ce qu'ils ont appris cette connaissance En Égypte. En Égypte. Pendant les années d'esclavage, pendant les années de galère. Alors ne méprise pas ta vie actuelle quand tu manques que Dieu te donne le discernement, et la révélation, pour voir l'œuvre du Seigneur dans ton temps de manque. L'œuvre du Seigneur dans ton temps de manque. Moïse y sort, le peuple sort avec l'or. Il pouvait se demander, mais de quoi Pourquoi l'or On parle au désert. Pourquoi Dieu sait. Dieu savait qu'ils en auront besoin. La marche avec la révélation. La Bible a dit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. Prier, prier, prier sans la révélation finira par fatiguer. Parce qu'on va prier, mais on n'aura jamais la lumière de la parole qui éclaire l'horizon. Il faut toujours la parole. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Une lampe, une lumière sur mon sentier. Il faut la révélation. Où est-ce que tu m'amènes Où est-ce que tu me conduis, Seigneur dans les années de galère C'est là que Dieu prépare les forme des géants Dans les années de galère David a été formé Pas dans une grande école militaire Mais dans le désert. C'est là que David a été formé Idem pour Moïse A été formé chez Gétro Dans un pays lointain Il y en a d'autres Vous devrez quitter la maison de vos parents Là où on vous donne tout Vous devrez quitter Pour aller là où le Seigneur vous enverra Poser le pas de la foi Je peux, mais je m'engage Je vais, Dieu est avec moi Je n'ai pas beaucoup on me demande ceci C'est tout ce que j'ai Je m'engage par la foi Je vais, j'y vais Quand Pierre est sorti de la barque J'y vais, je pose le pas Parce que j'ai entendu le Seigneur me dire Viens, viens Le pas de la foi Le pas de la foi La sagesse de foi Réside dans le fait qu'on a entendu Dieu et on agit lorsqu'on a entendu Dieu. C'est la sagesse de la foi. Le manque de sagesse de rester à ne rien faire lorsqu'on a entendu Dieu te dire, fais, c'est un manque de sagesse. Parce Amen. que tu tourneras en rond. Tu tourneras en rond. Le peuple se retrouve dans le désert. Ceux qui ne voulaient pas en périr à la révélation du Père, ils ont tourné en rond. Ils ont tourné en rond. Mais d'autres comme Josué, Caleb Moïse, eux ils voyaient, ils vivaient la gloire de Dieu. Ils vivaient la gloire de Dieu. Il régnait, il régnait, il régnait. Ils régnaient, ils régnaient, ils régnaient. Parce qu'ils avaient la révélation. La révélation. Dans les temps de galère, c'est le meilleur temps où Dieu prépare l'homme. Ne méprise pas ta vie. Ne la méprise pas du tout. Ne méprise pas ta vie. Ne méprise pas ta vie. Tu dis à ta vie un jour tu changeras, mais tire le meilleur possible, tire le meilleur possible, tire le meilleur possible. Comme le peuple était dans le désert, on nous dit, leurs chaussures ne se point usées, leurs habits ne se pas rétrécis. Dieu a fait que lorsqu'ils grandissaient, les habits grandissaient avec eux. Lorsque les pieds s'allongeaient, les chaussures s'allongeaient aussi. Dieu a donné la viabilité à des chaussures pendant 40 ans. Des chaussures qui ne s'usent pas. On va trouver ça sur la terre. 40 ans de chaussures qui ne s'usent pas. Tu portes 40 ans. <rire> oh, Alléluia. 40 ans, je ne sais pas, c'est made in China. Non, non, non, non. C'est made in ciel, le ciel. 40 ans de chaussures qui ne s'usent pas. L'enfant qui avait été bébé, il avait des chaussons. Il grandit, les chaussons se transforment en ballerines. Il grandit, les chaussons, les chaussons se transforment en chaussures. C'est ce que la Bible dit. Les chaussures ne s'usent pas. Pendant les années de galère, c'est des années où on vit la main céleste. Une intervention extraordinaire. Je me rappelle, j'avais pas de quoi payer, à payer l'université, pas rien pour payer l'université. On me menaçait de me foutre à la porte de l'univ. À ce moment-là, en étant étudiant, tu ne payes pas tes frais, tu es chassé de l'université, tu perds ton séjour parce que le séjour était conditionné par les études. Et un jour, je vais au service social de l'université. J'étais au secrétariat. Le secrétariat m'a dit, non, il faut aller au service social. Je vais au service social. Le service social me dit, tu dois constituer un dossier. Mais il faut retourner au secrétariat pour qu'on te donne la preuve que tes frais académiques ne sont pas payés. Je retourne au secrétariat. Le secrétaire check. Il regarde, il me dit, mais monsieur, vous ne devez rien à l'université. Ah bon Je devais 40 000 francs belges à l'époque à l'université. 1 000 euros. Et elle check, elle check. Monsieur, vous ne devez rien. Il dit, madame, non, non, non, non. Je dois quelque chose. Monsieur, je vous dis que vous ne devez rien à l'université. Rien à l'université. Ils ont vérifié et tout, ils ont conclu, ils m'ont Je demandais qu'on m'écrive ça, que je leur dois rien. Ils ont dit, messieurs, ça a été payé. Maintenant, vous savez comment ça a été payé? Quand j'étais au Congo, ma famille faisait en sorte pour que je vienne étudier en Belgique. La première année, ils nous ont obligés de payer l'inscription la première année. On a payé l'inscription qui était l'équivalent de 40 000 francs belges pour avoir l'inscription et introduire la demande de visa. La première année, je n'ai pas obtenu le visa et eux n'ont pas voulu rembourser. Il dit non, l'inscription est en fait, nous nous avons gardé l'argent, cela est, est stipulé, dans nos clauses. Ils nous ont montré les clauses. Donc pour la deuxième année, on était obligé de nouveau de payer pour avoir l'inscription. On a perdu presque 1000 euros. On a payé la deuxième année, j'ai eu le visa en ayant perdu 40 000 francs belges. Mais quatre ans après, ils ont checké, ils ont vu que j'avais un solde positif de 40 000. C'est là qu'ils ont récupéré pour compenser. Dieu a changé la loi. Dieu a changé la loi. Je vous dis deux fois, les meilleurs moments où on vit le surnaturel de Dieu, c'est quand on est dans la galère. Alors c'est le meilleur moment pour ne pas non plus se compromettre. Ne te compromets pas, sois attaché à Dieu plus que jamais. Attaché à Dieu plus que jamais. Les apôtres persécutés, lorsque l'Évangile, le Saint-Esprit vient, l'Évangile prospère. On interdit aux disciples de pouvoir annoncer l'évangile. On les persécutait. Pierre leur dit, vous-même, est-ce qu'il est bon de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu? Ils n'ont pas su répondre. Ils sont retournés enfermés, priant. Le Saint-Esprit est venu, rempli du Saint-Esprit. Ils sont sortis annoncer la bonne nouvelle. Et des miracles extraordinaires. Attache-toi à Dieu. N'abandonne pas la foi. Pendant les moments de galère. N'abandonne pas la foi Je te dis N'abandonne pas La sagesse de la foi C'est de maximiser quand les choses sont difficiles avec Dieu Maximise avec Dieu Maximise avec Dieu Maximise avec Dieu Tu vois Il y a une denrée rare que le Seigneur nous donne Pendant des temps de galère C'est d'avoir le temps Le temps, le temps ici Quand tu n'as pas beaucoup d'activité Le temps est une denrée Je servais à l'église avec zèle et passion. J'avais cellule de prière pendant cinq ans. Cellule de prière du lundi jusqu'au vendredi. J'étais en activité pour le Seigneur le soir. Je m'enfermais dans les bibliothèques. Le soir, j'allais dans, dans les cellules. J'avais cinq cellules. Le seul jour que je pouvais un peu me reposer, c'était le samedi. S'il n'y avait pas mariage ni activité à l'église. Le dimanche... À partir de 6 heures du matin, on était à l'église. On sortait à l'église à 23 heures. Ce rythme-là, pendant des années, pendant plus de 10 ans, ce rythme-là. En n'ayant rien, je me suis marié, les enfants sont venus, ils m'ont trouvé dans le même rythme. Et comme ma femme était aussi dans l'église depuis son bas âge, elle savait déjà ce rythme-là. Les meilleures années de maximiser, parce qu'on avait le temps, on avait le temps le temps que tu as ici, ne perds pas ce temps-là, maximise avec Dieu, Sers Dieu, investis-toi en lui, cherche sa face, équipe-toi, équipe-toi, c'est un temps de formation, formation pour le plan spirituel, formation aussi, au niveau aussi, intellect, s'il y a des formations, prends des formations, ça peut paraître banal, prends ça, prends ça, un jour, ça te servira, ça te servira. Ne gaspille pas le temps, rachète le temps, Par les jours sont mauvais, rachète le temps. De moments de galère. Ils sont dans le désert, Dieu élimine une partie du peuple. Dieu commence à les éliminer, à les éliminer, à les éliminer. Dieu éliminait ceux qui n'avaient pas la foi. Dieu les éliminait. Pour ne pas intoxiquer les autres. Dieu faisait une sélection naturelle. Pour ne pas avoir la foi. Par les épreuves de la vie. Les temps de galère. C'est le temps où la foi s'affermit. La foi s'affermit. La foi de l'impossible. David lorsqu'il se retrouvait devant Goliath. Avant d'y aller. Lorsqu'il a présenté. Ses lettres. à sa nuit. Il n'a pas dit à Saül, voilà, j'ai buvais le lait chez mon père et le miel chez mon père. Je dormais dans le lit et tout. J'étais, je mangeais. Non. Il a présenté à Saül ses états de guerre. J'ai tué l'ours, je fais ceci, je fais cela. Parce qu'un homme qui sait se battre, quand il est seul, il n'a rien. Lorsque vous lui donnerez quelque chose, il saura l'importance de moindre chose. Parce qu'il a su lutter pour avoir ce qu'il a. Il ne va pas gaspiller. Et Dieu cherche des gens qui vont gérer correctement ses ressources. Correctement ses ressources. Correctement ses ressources. C'est dans ce temps-là, le galère, que Dieu travaille. Il sélectionne. Il, il check, il teste, il teste les gens. David a été testé dans le désert. Joshua a été testé dans le désert. Ralebah a été testé dans le désert. David testé dans le désert. Le Seigneur Jésus testé dans le désert. Même le Seigneur Jésus a été testé dans le désert. Parce que, bien aimé, tout ce que Dieu te donne, je te dis un secret, tout ce que Dieu te donne sera testé. Tout ce que Dieu te donnera sera testé. Le mariage que Dieu te donne sera testé. Ça va passer par un moment des eaux tumultueuse, Mais vous devrez résister à votre foi. Tout ce que Dieu te donne sera testé pour voir si tu es apte à porter les charges à venir, les responsabilités à venir. La sagesse de la foi. La sagesse de la foi. Et c'est de là, dans le désert, que Moïse a engendré des disciples. Il a engendré des disciples. Moïse a engendré des disciples dans la souffrance. Dans la souffrance. Dans le désert, dans la souffrance. Il a engendré des disciples comme Josué. Pas dans le palais du roi. Dans la souffrance. C'est là qu'il a engendré des disciples. Dans la souffrance. L'Église est née à la croix. Dans la souffrance. Dans la souffrance, dans tes années de galère, c'est là que les meilleures productions sortiront de toi. Au fait, quand tu engendres, ça veut dire que tu prépares ton avenir. Dans les années de galère, c'est des années de préparation pour ton élévation. Tu mets les bases de ton futur. Tu mets les bases de ton futur. C'est pour ça que c'est une période qui est la plus merveilleuse, qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas minimiser. Mais il faut avoir la révélation. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec moi? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec moi? Tu apprendras à te coacher toi-même. Dites-moi dans le désert, Moïse, qui venait encourager Moïse? C'est Dieu qui venait l'encourager. Lorsqu'il se fatiguait, il venait crier à Dieu. Dans ce moment de désert, tu auras l'impression d'être deux fois incompris par tout le monde. D'être seul. Mais c'est le meilleur moment où tu apprendras à discerner la voix de Dieu et à voir comment Dieu prend un homme. Dieu le forme comme un entraîneur qui amène quelqu'un dans une salle de foot, dans une salle d'entraînement et l'entraîne. L'entraîne. L'entraîne à frapper, l'entraîne à marcher, l'entraîne à l'entendre. Moïse a pris ça dans le désert. Le meilleur moment de ta vie, c'est quand tu passes par le moment difficile. Tu as l'impression que tout s'écroule. Tu as l'impression que tout s'arrête. Mais c'est le meilleur moment de ta vie. Pierre est sorti sur la barque. Il était en train de couler. Il était en train de s'enfoncer. Jésus est venu à Pierre. Jésus a ramené Pierre dans la barque. Reste, nous continuons. Mais Pierre, il a appris. Que Jésus a la capacité de faire marcher un homme sur les eaux. Il a appris que si Jésus marche sur les eaux, moi aussi je peux marcher sur les eaux, comme Jésus. Jésus dira plus tard à ses disciples, vous ferez des miracles plus grands que moi. Pierre comprenait mieux cette leçon-là, parce que ce que Jésus a fait, Pierre l'a fait. Il a marché sur les eaux comme Jésus. Comme Jésus. Dans ce temps de galère, tellement que tu chercheras Dieu, les oracles de l'éternel sortiront par toi. Sortiront par toi. Tu auras une profondeur avec le Seigneur. Tu auras une profondeur avec les choses de Dieu. Et Dieu fera en sorte que tu aies une voix. Dieu fera en sorte qu'on te connaisse. Le meilleur moment où Dieu fait la publicité d'un homme, c'est pendant les temps de galère Où c'est Dieu qui fait la publicité Avant de passer par les médias sociaux Tu seras connu Avant de passer sur le net Les gens te connaîtront Rien que par le bouche en oreille Ça, c'est une femme de Dieu Elle, c'est une femme de Dieu Lui, c'est un homme de Dieu C'est un homme de Dieu Ne cherche pas la visibilité La grandeur Attends Dans ton temps de désert Laisse Dieu te former et Dieu faire ta publicité. Faire ta publicité. Voilà bien-aimé du Seigneur. Comme je vous l'ai dit, j'ai préparé autre chose. Mais pendant que j'étais ici en train de prier, le Seigneur m'a dit de vous parler de ces choses. De vous parler de ces choses. Je n'ai pas préparé les notes. Le Seigneur m'a dit de vous parler de ces choses. Pour vous encourager à ne pas négliger les faibles commencements de la vie, à ne pas négliger les temps les plus difficiles. C'est les meilleurs temps. Même des fois, des enfants, vous voyez, des enfants qui peuvent paraître difficiles, incompréhensibles, difficiles, difficiles à gérer, au point de faire perdre la tête aux parents. Je vais vous dire, quand le fils prodigue est parti de la maison des parents, Partie de la maison de parents. Le papa ne l'a pas cherché, n'a pas envoyé des gens pour le chercher. Mais la vie de papa n'a jamais été à l'aise. La preuve, quand le fils venait, le papa était à l'extérieur en train de l'attendre. En train de l'attendre. L'importance de foi des enfants, l'importance de choses, on la réalise mieux quand elles sont de foi loin que quand elles sont proches de nous l'importance des choses. Tu regarderas avec le recul tes années de galère et tu vas les sublimer. Tu vas les aimer. Ça deviendra une histoire. Ça fera partie de tes annales. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui, avec les années et le recul, tu en parleras comme de l'histoire. Tu vas ironiser là-dessus. Tu en riras même. Et tu béniras le Seigneur. Seigneur, je te bénis. Pendant mes années de galère, il y a des sœurs qui m'ont refusé en mariage. Non, tu n'as rien, Refusé. tu n'as rien. Mais je bénis le Seigneur, parce qu'avec les années, quand je regarde la femme avec qui je chemine, je dis, c'est celle qui est taillée à ma taille. Dieu savait. On te fermera des portes, il y en a d'autres que Dieu ouvrira. Pendant les années de galère. Pendant les années de galère, je vous en supplie, n'abandonne pas la foi pendant les années difficiles. Tiens bon, confesse tes promesses et sois un homme de révélation. Sois un homme de révélation. Cherche Dieu, cherche la face de Dieu et on entendra parler de toi. On entendra parler de toi des choses que Dieu fera avec toi. Amen. Amen. Voilà, bien aimé. J'allais vous parler de, de Jabet, mais je crois que je vais m'arrêter ici. Non, je vais vous parler de Jabet. Jabet qui disait que non, je suis le plus insignifiant de ma famille. Je ne suis rien du tout. Et il priait à Dieu, si tu changes ma vie, Seigneur, si tu changes ma vie. Et un jour, Dieu a fini par entendre la prière de cet enfant. Et Dieu a changé la vie de Jabet. Dieu a changé sa vie. Mais voyez-vous, Dieu a changé la vie de Jabet pour lui seul. Jabet n'a influencé personne d'autre pour lui seul. Pour lui seul. Mais la galère de Moïse, la galère de David, la galère de Joseph a été pour la libération de plusieurs de plus grands noms. C'est comme si avec Dieu, plus les années de galère se prolongent, plus il te fait descendre dans le creux, dans la fosse de l'adversité, du manque, de la souffrance, plus aussi il va t'élever. Et ton élévation servira pour le plus grand nombre. C'est comme ça que la Bible dira, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. La, pour la mettre sous le boisson, mais on la met sur la table afin d'éclairer. D'éclairer. D'éclairer. Diamant, la sagesse de la foi, c'est aussi d'accepter les souffrances. Pour le Christ. Pour le Christ. Voyez, et je m'arrête ici, tous les apôtres dont nous crions, apôtre Pierre, apôtre Paul, apôtre Jacques, André, tous tous sont finis en martyrs. le Christ leur avait dit vous souffrirez pour moi, ils sont finis en martyrs. mais ils ont reçu la position qu'aucun homme ne recevra jusqu'à l'éternité ils ont douze trônes ils sont assis sur douze trônes au ciel éternellement pour juger les nations, éternellement autant ils ont souffert le Christ les a appelés ils ne savaient pas qu'en suivant ce homme, le Christ, ils allaient avoir une position dans l'éternité. Tu ne sais pas. Là où Dieu peut t'amener, tu, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il y a des gens qui ont souffert toute leur vie sur cette terre, mais qui sont finis dans la gloire et au ciel, c'est des grands hommes. Tu ne sais pas. Ils sont assis sur les trônes de gloire. Plus ils ont souffert, plus... aussi. Oh, toi qui souffres dans ton cœur, tu as été déçu. Ton cœur a été déchiré. Dieu l'entend. Un jour, c'est toi que Dieu utilisera comme un mouchoir pour essuyer les larmes de quelqu'un d'autre. Tes paroles, ce seront des paroles comme un mouchoir. Oh ma sœur, t'en fais pas. Je suis passé par là. Je sais ce que tu vis. Je sais ce que tu ressens Mais diable Moi aussi j'étais comme ça Mais Dieu m'a secouru Dieu m'a protégé Et regarde aujourd'hui ce que je suis Regarde Parce que les paroles de quelqu'un qui est passé par la souffrance Qui a connu la même chose On sait qu'on appelle le miel L'adoucissant le miel Parce qu'il a vécu C'est un cœur qui a été brisé C'est un homme, une femme qui a été brisé Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas à ressentir parce qu'il connaît la faiblesse. Mais il connaît aussi que la puissance de Dieu opère dans la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tenez bon. bon. Le meilleur est à venir. Tenez bon. Amen. Amen. Voilà. C'est que j'avais... En tout cas, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur. Tout ce que j'avais préparé, c'est autre chose que j'ai mis que le Seigneur a mis dans ma bouche, certainement pour, pour nous tous, pour chacun d'entre nous. Je vous ai donné quelques témoignages de ma vie. Il n'y a pas que de mauvais côtés. de galère. Il y a aussi eu beaucoup de bonheur aussi. Mais tout cela, vous voyez, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon sa bienveillance. Tout concourt, les bonnes choses, des fois les mauvaises choses. Tout concourt au bien de de ceux qui aiment Dieu. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abondamment. Abondamment. Abondamment. Abondamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Abondamment, abondamment, abondamment. Abondamment, abondamment. abondamment. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous allons prier pour quelqu'un qui traverse des moments extrêmement difficiles et douloureux. Seigneur, nous te recommandons cette personne sous ta grâce et ta protection. Ce n'est pas un hasard, Seigneur, ce n'est pas un hasard. Tu avais prévu ce moment ô oh Dieu afin d'équiper ô oh Dieu et d'inspirer la personne en lui disant la sagesse, c'est de croire, de croire en toi et de croire simplement qu'un jour, elle sortira de cette situation. Il sortira de cette situation qui ne sera pas avalée, qu'elle ne sera pas avalée. Elle triomphera, elle vaincra, elle se levera par ta grâce et ta protection. Par ta grâce et ta protection. Par ta grâce et ta protection. Joseph n'a pas étudié elle pas, il n'a pas été amené à étudier à cause du fait qu'il a été vendu. Mais il est fini par être premier ministre, gérant l'économie d'une nation. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Merci de fortifier les cœurs. Merci de fortifier les cœurs. C'est lui qui marche par la foi, qui pose les pas de la foi. Qui ne, qu ne, qu ne se coule pas, qui ne coule pas. Qu'il continue à aller de l'avant avec toi, Seigneur. Aller de l'avant avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Fidèle, au oh, Jésus est fidèle, au oh, Jésus est au Merci de soutenir et merci de nous propulser encore plus loin, plus loin et plus haut, plus loin et plus haut, plus loin et plus, plus haut. haut, plus loin et plus haut, plus loin et plus haut, plus loin et plus haut Seigneur, plus loin et plus haut Seigneur, plus loin et plus haut Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, et que la joie remplisse tes cœurs, ô oh Dieu, tu as dit soyez toujours joyeux, Seigneur qu'une joie surnaturelle remplisse tes cœurs, Remplisse les cœurs, ô oh Dieu Remplisse les cœurs, ô oh Dieu Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Merci de faire des gens Comme des palmiers, des palmiers, ô oh Dieu Des palmiers, ô oh Dieu Des palmiers Comme le cèdre du Liban Dans Osée 14, tu as dit Le cèdre du Liban Refleuré le cèdre du Liban exhale une odeur agréable, ô oh Dieu. Que l'on sente l'odeur de la bénédiction des hommes et des femmes que Dieu a choisis. Que Dieu aurait aussi tanemaïka. dossi tanamanaset. Seigneur, je te demande d'attirer des hommes d'influence. D'attirer des hommes d'influence autour de tes enfants, autour de ton église. D'attirer des hommes d'influence, des hommes d'influence, oh Dieu. Des hommes d'influence, oh Dieu. Des hommes d'influence. Et que la révélation de ta volonté se répande au milieu de nous, oh Dieu. Merci, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. amen, amen, amen. Amen. amen. Voilà, bien-aimés du Seigneur. Nous sommes arrivés à notre temps de dignes et de offrandes. Si le Seigneur vous a mis à cœur d'apporter une digne ou une offrande dans la maison du Seigneur, alors sentez-vous libre. Je vais faire défiler le numéro de compte de l'église pour vous qui êtes connectés. Et nous, en présentiel, nous avons le panier. Amen. Alléluia. Je senterai de tout cœur. Les merveilleux de mon papa Yahweh, il m'a ôté les, les ténèbres, ténèbres. il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur. Les merveilleux de mon papa Yahweh, il m'a ôté les ténèbres. Yes, city it's a my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 Et qui t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et qui te donne la paix, demeurant bénis dans la paix du Seigneur et passant un excellent week-end. Amen. Amen. On se retrouve le dimanche par la grâce du Seigneur pour notre culte dominical, connecté et en présentiel à partir de 9h30. L'adresse. Annette Zestenweg au numéro 7674 à 3400, Landen, en Belgique. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tout le monde et bonne nuit. Amen. Dangalema.